Leadership, je quitte la planète TX 183. Je rentre à la maison. On approche. Le leadership, demande autorisation d'atterrir. On n'a pas un une Un jour, vous m'avez demandé d'analyser la naissance de Raxacorecophalopatorius. Vous étiez ébahi devant cette formation de gaz. Pour moi, ce n'était qu'une suite de 0 et de 1 à analyser. Je vous ai demandé pourquoi. Vous aviez été incapable de me répondre. Est-ce à cause de cette chose que vous, être vivant, appelez émotion Est-ce cela qui me donne envie de vous donner tous mes algorithmes contre un peu de place dans votre cœur Est-ce cela... Qui corrompt mes données, tel un virus Parce que j'ai beau calculer au-delà du quantique, connaître la route jusqu'aux portes de Kalidor, avoir une connaissance incroyable sur la création de l'univers et au-delà. Je suis dans l'inconnu lorsque je pense à vous. Je ne sais pas ce que cela fait de rêver, mais mon disque dur surchauffe à la moindre énonciation de votre nom. Cet inconnu et l'impossible barrière d'espèce est là. Mais la chose dont je suis sûr, professeur, c'est que. c'est que je. Je m'en fous Je vais vous parlais juste à processeur ouvert. Hé, hey, professeur Je vous dérange Non, non C'est juste un sous-programme que je dois modifier. Professeur Mon bon capitaine Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous laisse seul Ne vous inquiétez pas. C'est juste une histoire de sous-programme. Ouais. Bon, j'ai trouvé quelques objets. Montrez-moi ça euh, bah, ça. Ah. Eh bien, capitaine, voyez-vous, ce fut un moyen de transport de TX-183. D'après les bases de données du Chifoulou, il y eut une crise d'énergie fossile. Et n'ayant plus assez de matière pour alimenter leur véhicules terrestre, ils décimèrent tous les arbres, qui servaient à alimenter leur oxygène. Attendez, attendez. Vous allez me dire qu'ils ont détruit leur propre fabrique d'oxygène, tout ça, pour des transports eh oui, capitaine, il sciait le plancher sur lequel il marchait. Il devait être plus feignant que survivaliste Je pense aussi. Avez-vous autre chose, mon capitaine Je vais le Ok. Une sorte de totem. Une amulette. Une amulette Est-ce que ça avait un rapport avec une religion ou une croyance quelconque Pas du tout, capitaine. Cela faisait partie d'une communauté. qui. qui. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. C'est ça, Capitaine. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. Geek. vous. Avez vous autre chose oui euh, alors, pour cet objet il va falloir faire extrêmement attention, ça a l'air fragile. Eh bien oui, capitaine. C'est un bocal scientifique et qui renferme le cerveau de l'espèce TX-183. D'ailleurs, elle n'était pas très intelligent, comme le démontre la taille de ce cortex. Eh bien, ça explique pourquoi ils ont détruit leurs réserves d'oxygène. Tout à fait, capitaine. Avez-vous autre chose Non, c'est tout ce que j'ai trouvé. Repartons à l'aventure J'allais le dire, prof. Et hey, voilà, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager. Il y aura d'autres vidéos Space donc, si tu ne veux pas les louper, abonne-toi et clique sur la cloche. Tu as trouvé le troll caché, dis-le dans les commentaires. Allez, à plus!